Il n'y a pas une timidité. Il existe pratiquement autant de variantes de la timidité que de personnes timides. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de dresser le portrait robot de votre timidité. Je suis Jean-Marc Hardy, créateur du site timidité.info, qui existe depuis 15 ans et sur lequel j'ai eu l'occasion d'accueillir plus d'un million de visiteurs. Ça vous donne une petite idée du nombre de personnes qui se sentent touchées par le thème de la timidité. Alors depuis un an ou deux, je propose aussi des coachings, donc j'accompagne les personnes vers la porte de sortie de la timidité. Alors si vous avez 15, 16 ans, si vous êtes adolescent, je dirais... La timidité c'est juste normal, ça fait partie de, de cette phase de votre vie et vous pouvez m'adresser toutes les questions que vous voulez sur le site timidité.info, j'y réponds gratuitement, je réponds absolument à toutes les questions. Les accompagnements que je propose c'est plutôt pour les personnes un petit peu plus âgées, donc je dirais minimum 20 ans, 20, 25, 30, 40, il n'y a pas d'âge en fait pour se rendre compte que la timidité nous freine dans notre vie. La timidité, ça reste une émotion inconfortable, très décourageante et surtout, surtout qui tire notre vie vers le bas, absolument tous les domaines de notre vie, que ce soit notre carrière professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie sociale. Donc la timidité, c'est un petit peu comme si vous avez le pied sans cesse appuyé sur une pédale de frein qui vous empêche de saisir toutes les opportunités que la vie vous présente. La timidité, ça vous empêche vraiment de vivre votre vie avec un grand V. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je propose mon accompagnement. Alors, je vous disais, la timidité peut prendre différentes formes. Et dans mes coachings, alors c'est sûr, il y a des choses qui reviennent. Par exemple, la timidité, ça a toujours un rapport avec la peur de l'autre. La peur d'entrer en contact avec l'autre. La peur du regard de l'autre. La peur du jugement. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi et puis on observe une difficulté à, à s'exprimer, à se lâcher, à être soi-même naturel parmi les autres. Ça, c'est la composante générale de la timidité. Mais à côté de ça, vous allez avoir toute une série de nuances. Parce qu'on a tous notre propre histoire. On a eu les parents que nous avons eus. On a vécu dans un certain milieu social, une certaine culture, un certain pays. On est un homme, une femme, avec chacun chacun notre personnalité, nos aspirations, qui peuvent être différentes. Et tout ça va donner une coloration particulière à votre timidité. C'est très important de pouvoir observer finement les contours de votre timidité. C'est très important de pouvoir observer le monstre bien en face. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous poser une série de questions, donc je vous ai dit, pour dresser le portrait robot de votre timidité. Et la liste des questions, je l'ai reprise noir sur blanc dans le descriptif de cette vidéo YouTube. Donc vous allez pouvoir la retrouver, pouvoir réfléchir à tout ça à votre aise. Vous pouvez même l'imprimer et prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions. La première question, c'est qui vous intimide Quelles sont les personnes qui ont tendance à vous intimider Est-ce que ce sont plutôt les hommes, les femmes Plutôt des personnes d'un certain âge, d'une certaine autorité. au contraire des personnes plus légères qui ont tendance à, à blaguer avec vous. Donc ça dépend des gens. Donc posez-vous la question. Essayez de dresser le portrait type de la personne qui vous intimide. Quand avez-vous été timide pour la première fois Essayez d'identifier vos premiers souvenirs de timidité. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Je le sais parce qu'en coaching, parfois on, on me l'explique, les gens ont parfois l'impression d'avoir toujours été timides. Dans ce cas, c'est que très probablement, la timidité s'est installée inconsciemment dans la petite enfance de la personne. Mais même dans ce cas-là, je vous invite à vraiment essayer de mettre la main sur les premiers souvenirs que vous avez de votre timidité et d'observer dans quel contexte votre timidité a émergé. La troisième question, c'est où avez-vous le plus tendance à être timide Est-ce que c'est plutôt dans les relations en face à face Est-ce que c'est plutôt quand vous vous retrouvez dans un groupe Est-ce que vous êtes plutôt timide au travail ou à l'école Est-ce que vous êtes plutôt timide dans les relations avec l'autre sexe, dans les relations amoureuses Est-ce que vous êtes timide avec des inconnus Ou au contraire, dans un groupe d'amis donc tout ça va dépendre d'une personne à l'autre. Je vous invite à vous poser la question. Où êtes-vous le plus timide Comment se manifeste votre timidité sur le plan physique et comportemental Certaines personnes vont avoir tendance à rougir, trembler. D'autres personnes vont pâlir, être figées. Comment est-ce que vous réagissez Lorsque vous vous sentez intimidé, est-ce que vous vous agitez, vous commencez à parler vite, vous faites le pitre Est-ce qu'au contraire vous êtes paralysé, complètement refroidi, vous ne bougez plus Ça dépend des personnes. Combien la timidité impacte votre vie Quelle est la gravité de votre timidité pour bien répondre à cette question, je crois que la manière la plus facile de procéder, c'est de vous demander ce que vous perdez à cause de votre timidité. Par exemple, est-ce que votre carrière professionnelle est freinée Est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire la formation ou l'activité dont vous rêvez Est-ce que vous avez du mal à construire une relation amoureuse, à vivre une sexualité épanouie est-ce que vous avez du mal à vous faire des amis, etc. Donc posez-vous bien cette question, qu'est-ce que je perds à cause de ma timidité Ce qui peut rendre votre timidité problématique, c'est aussi le fait de vivre des attaques de panique. Alors ça peut arriver à tout le monde une ou deux fois dans sa vie, mais si vous vivez régulièrement ce type de choses, des attaques de panique, des crises d'angoisse très fortes où vous perdez pratiquement le contrôle de vous-même, c'est très traumatisant. Et dans ce cas-là, clairement, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel. De quoi avez-vous peur exactement Est-ce que vous avez peur d'être ridicule Est-ce que vous avez peur qu'on se moque de vous Est-ce que vous avez peur d'être observé quand vous mangez, quand vous marchez, quand vous parlez Est-ce que vous avez peur de ce qu'on va penser de vous est-ce que vous avez peur de vous affirmer, de dire non quand vous n'avez pas envie de quelque chose De dire oui quand vous avez envie de quelque chose Est-ce que vous avez peur de prendre votre place dans un groupe Donc est-ce que vous avez peur de vous affirmer Est-ce que vous avez peur de vous dévoiler, de dire qui vous êtes, de vous présenter, de donner votre avis, votre opinion, de partager des idées est-ce que vous avez peur que l'autre ait l'impression que vous n'avez pas grand-chose d'intéressant à dire Est-ce que vous avez peur d'échouer Est-ce que quand vous entamez une relation, vous avez peur d'arriver à un mur, à un échec Est-ce que vous avez peur de décevoir l'autre Est-ce que vous avez peur, quand vous prenez la parole, de ne pas y parvenir Donc réfléchissez bien à toute cette liste de peurs pour sentir quelles sont les peurs qui vous concernent le plus quelles sont finalement les peurs qui se cachent derrière votre timidité Question suivante, pourquoi êtes-vous timide Est-ce qu'il y a des bonnes raisons Est-ce qu'il vous manque quelque chose Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose cloche chez vous Que quelque chose explique que vous deviez être timide et à l'inverse, une autre manière de se poser la question, que j'aime beaucoup, c'est de se demander quel est l'avantage de la timidité Qu'est-ce que je gagne à être timide En quoi la stratégie de timidité que j'ai adoptée, inconsciemment hein, la plupart du temps, en quoi, en quoi la stratégie de timidité que j'ai adoptée me rassure ou m'apporte quelque chose quelque part Ça c'est une question très importante que je vous invite à vous poser. Vers quoi vous dirigez-vous si vous ne changez rien Si vous continuez votre comportement actuel, si vous continuez à être timide, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie Quelles vont être les conséquences à long terme si vous ne changez rien et continuez à subir votre vie telle qu'elle se passe actuellement Donc réfléchissez, quelles vont être les conséquences Et quelles vont être les conséquences des conséquences Et on termine par du positif. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'étiez plus du tout timide Qui seriez-vous si vous n'étiez plus timide Avec qui iriez-vous Donc de quelle personne auriez-vous tendance à vous entourer Quel travail feriez-vous Où est-ce que vous choisiriez de vivre Quelles activités feriez-vous Comment est-ce que vous vous comporteriez Quel talent est-ce que vous choisiriez de développer, d'exprimer. Donc qui seriez-vous si vous n'étiez plus timide Voilà, on a fini la liste des questions, donc vous avez maintenant de quoi dresser le portrait robot de votre timidité. Je vous rappelle que toutes les questions se trouvent dans le descriptif de cette vidéo, donc vous pouvez les imprimer si vous voulez et prendre le temps de réfléchir. Je vous conseille d'ailleurs d'écrire les réponses à toutes ces questions sur une feuille de papier, c'est un processus important. Si vous avez des questions à m'adresser, parce que souvent les questions amènent d'autres questions, elles sont bienvenues. Je réponds absolument à tous les commentaires, donc il vous suffit de poster un commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi, parce que je vais encore vous proposer beaucoup de ressources pour vous aider à quitter cette timidité. Je vous félicite de faire cet exercice. Je vous admire aussi, quelque part, parce que ça demande du courage d'affronter ça. Sa timidité donc bravo pour euh, votre persévérance et je vous dis à très bientôt